Bonjour et bienvenue dans cette émission, mais d'où qu'elles viennent ces expressions, aujourd'hui sur « Passer l'arme à gauche ». Désolé, mais euh, je sais pas trop ce que c'est, donc tu pourrais m'expliquer un peu Eh bien, très chers amis, on utilise cette expression pour dire « mourir ». Quelqu'un qui a passé l'arme à gauche c'est concrètement qu'il est mort. Ah, et les gauchers, euh, ils passent l'arme à droite Ah, ah. D'accord, d'accord. Euh, maintenant que je sais ce que c'est, tu pourrais me dire d'où ça vient Une chose est sûre, c'est que cette expression est d'origine militaire. Mais l'exact point d'origine est assez discuté, on va dire. Oh, ça, ça veut dire qu'il va y avoir des hypothèses. Oui, mais on peut dire qu'elle s'accorde au moins sur un point, c'est sur les mauvaises connotations sur la gauche. Nous tenons à dire que ceci n'a rien à voir avec notre orientation politique. En effet, la gauche a toujours eu ce côté un peu négatif. Par exemple, au Moyen-Âge, les gauchers étaient très mal vus, considérés comme maléfiques. Un peu comme les roues d'ailleurs. Étrange, non ah, la douce époque où les gauchers et les roues étaient les fruits du démon. On savait vraiment s'amuser en ce temps-là. Nous vous tenons à nous excuser auprès de la communauté rousse et gauchère pour cette blague de mauvais goût. Vous les avez attendus, voici donc quatre hypothèses pour l'origine de cette expression. La première hypothèse que je vais vous présenter est liée à l'escrime. La main qui tient le fleuret était en général à droite. Passer l'arme à gauche, c'était concrètement arracher l'arme de la main de votre adversaire pour pouvoir ensuite plus aisément le tuer. Simple et efficace. Rien de plus à dire. On va donc passer à la suivante. Celle-ci vient de la position du repos. Genre, euh, quand t'es allongé Non, non. Repos ici est l'opposé de garde-à-vous. Lors de cette position militaire, votre arme est normalement posée au pied gauche. Et donc, vous voyez le lien repos, repos éternel, mort... Pour être honnête, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, personnellement. Et si on passe à la troisième hypothèse, histoire de voir ce que ça donne Merci. La suivante vient de l'époque napoléonienne. Certains soldats de cette époque avaient un fusil. Ce fusil se rechargeait via une cartouche contenant une poudre et la balle. Cela imposait à leurs propriétaire de placer l'arme à gauche et de se redresser pour ouvrir cette cartouche. Ainsi, ils étaient vulnérables au tir ennemi, il suffisait donc d'une balle bien placée pour mourir. Tout ça parce qu'on avait passé l'arme à gauche. Ah, oh, là ça devient un peu plus intéressant. J'ai gardé ma favorite pour la fin, ne t'en fais pas. Celle-ci date du moyen Âge. A cette époque, arme signifiait aussi armoirie, armoirie étant un emblème propre à un état, une ville ou une famille. Il était aussi coutume que lors d'un mariage, les armes des deux familles étaient réunies pour former un nouveau blason. À droite on trouvait celui du mari, à gauche celui de l'épouse. D'accord, donc ça veut dire que lorsqu'on passait l'arme à gauche, c'est qu'on devenait une femme. Loin de là. En fait, lorsque l'époux mourait, ses armes étaient transférées à gauche. Et donc, passer l'arme à gauche était devenu synonyme de mourir. Et voilà d'où viendrait passer l'arme à gauche. Merci de votre écoute et à bientôt pour un autre. Mais d'où qu'elle vient de ces expressions